Je suis toujours en train de tester la Macefit Falcon, j'avais testé la Macefit gtr 4 le test a dû sortir sur la chaîne j'espère pour vous Et bien entendu dans cette vidéo aujourd'hui je vais comparer les deux pour savoir si ça vaut le coup de mettre beaucoup plus d'argent et d'aller sur le Falcon Ou de rester sur la gtr 4 ou du coup quelles sont les différences, est-ce que vous vous êtes perdu entre les gammes On va tout voir dans cette vidéo, je vous sortirai mon test ou mon retour d'expérience sur la Falcon très prochainement C'est parti pour le Versus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 Pour commencer, parlons de la différence de prix entre la Falcon et la GTR4. Car oui, la Falcon coûte plus de deux fois le prix d'une GTR4. La GTR4 est à 199 euros, ce qui est en dessous des 200 euros, alors que la Falcon est à 549 euros. Soit voilà, plus de deux fois le prix. Alors maintenant, déjà, est-ce que vous avez le budget pour passer sur la Falcon Est-ce que vous avez 550 euros à mettre dans une montre connectée Si oui, est-ce que vous recherchez une montre connectée telle que la Falcon, un peu plus montre cardio GPS et si oui, quelles sont ses concurrentes directes Ça on en parlera dans une prochaine vidéo Là on s'intéresse à la différence avec la GTR 4 On continue on est Au niveau design, on est sur deux styles complètement différents Je vous l'ai dit, la Falcon a un style plutôt montre cardio euh, GPS Alors que la GTR 4 a un style plutôt montre classique, plutôt sympa On va voir au niveau des dimensions une grosse différence car les dimensions de la Falcon sont assez grosses. La Falcon mesure 49,45 mm par 47,2 mm par 12,95 mm d'épaisseur, ce qui donne une montre quand même assez imposante. Hein. On est sur du 49 mm, ce qui est plutôt gros. Sur la GTR 4, on n'est pas non plus sur un petit modèle parce qu'on est sur une montre qui mesure 46 par 46 avec une épaisseur de 10,6. Mais quand on met les deux côte à côte, on voit quand même une grosse différence. Surtout que même si la Falcon est plus grosse, son écran est plus petit. Car oui, on va avoir un écran de 1,28 pouces sur la Falcon contre un écran de 1,43 pouces sur la GTR 4. Les deux écrans sont des écrans AMOLED, c'est la même technologie. La résolution est proportionnelle, donc on a à peu près la même qualité. Mais ce qui fait que cette montre est quand même plus grande avec un écran plus petit. C'est pour ça qu'on a moins l'impression... Euh, D'une montre euh, voilà, un peu border borderless Comme la gtr 4 Maintenant ce qui va être une grosse différence ça va être la qualité Car sur la Falcon On va être sur une montre avec un boîtier en titane Et un écran en saphir C'est à dire on est sur une montre vraiment Très résistante Et c'est le but Le but c'est que vous puissiez aller faire le sport que vous voulez, vous puissiez tomber de votre vélo avec sans l'abîmer. Si vous tombez de votre vélo sur la r 4 bah là, vous verrez des rayures, vous l'abîmerez, vous la casserez parce que on est sur une montre assez standard avec un cadre en alu et à l'arrière une coque inférieure en PC pulvérisé haute brillance et même l'écran, on n'est pas sur du saphir, on est que sur du verre trempé assez standard. Bref, vous l'aurez compris, design plutôt montre-card de GPS résistante pour la Falcon et plutôt simple sur la gtr 4 Maintenant, parlons un petit peu des caractéristiques techniques des deux montres. Car oui, il va y avoir... Des grosses différences aussi au niveau des caractéristiques techniques au niveau euh, des technologies utilisées dedans etc etc déjà pour commencer la falcon elle c'est vraiment une montre cardio gps parce que va répondre à certaines normes de résistance la, la norme MIL STD 810G qui est une norme qui nous permet de certifier qu'elle est résistante à la chaleur et au froid etc etc au, au grave, à, bref à plein de choses en plus elle va avoir une étanchéité jusqu'à 20 atm alors qu'on sera que sur du 5 atm sur euh, la GTR4 vous allez donc pouvoir faire de la plombée sous-marine avec cette montre ce qui est relativement moins conseillé avec une 5ATM. Après, bien entendu, ça dépend à quelle profondeur vous allez. Au niveau des systèmes GPS, au niveau de la qualité de précision GPS, à ce que j'ai compris, aussi, on a un poids fort du côté euh, de la Falcon qui va pouvoir capter à la fois des signaux GPS L1 et L5. Je n'ai pas vraiment trouvé tous les détails techniques pour pouvoir le comparer à celui de la GTR4, mais voilà. Globalement, ça, ça devrait dire qu'elle est plus précise au niveau GPS. On va voir aussi euh, quelques petite différence c'est que celle ci elle a un microphone et en parleur celle ci n'a pas haut-parleur n'a pas de microphone vous n'aurez donc pas la possibilité de répondre aux appels ce qui est plutôt dommage hein parce que l'on sait que sur certaines montres garmin on peut quand même répondre aux appels on a un microphone au moins bref il faudrait comparer avec des montres un petit peu dans la même gamme de prix et avec les dernières garmin au niveau de l'autonomie de la batterie on est à peu près sur deux semaines d'annoncer sur les deux montres je vous le détaillerai plus précisément dans le test hein j'ai pas fini mon test de la falcon au niveau de l'autonomie on a juste une batterie un peu plus grosse que la gtr 4 mais je pense que ça doit être à peu près kiff kiff. Maintenant parlons des fonctionnalités car oui les détails qu'on a donné sont très importants parce que c'est des détails de caractéristiques techniques, de design etc. Mais l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les deux montres. Je vous l'ai dit déjà sur la GTR4 vous allez faire tout ce qui est un peu plus smart au niveau euh, des appels, au niveau euh, de l'écoute voilà, de, de musique sur la montre directement etc., etc. Au niveau de la Falcon vous allez avoir quelques fonctionnalités en plus côté sport. Vous allez avoir le coach ZEP qui va vous permettre de, de programmer des entraînements qui va vous coacher sur euh, vos objectifs. Ça, on le verra en détail pendant mon test, ma vidéo test. Mais gros, grossièrement, on n'a pratiquement que ça en plus. Du côté sport par rapport à la GTR 4 Car oui on a le suivi d'itinéraire Sur la GTR 4 aussi qu'on a sur la Falcon Et dans ce que j'ai vu Lorsque vous allez lancer un entraînement physique Avec l'une ou avec l'autre vous allez à peu près avoir Pareil vous allez avoir un peu plus de précision Sur la Falcon mais voilà Les fonctionnalités à part le coach Zep Qui est exclusif à la Falcon Je ne vois pas beaucoup de différence Sur les activités physiques Sur les activités sportives Sur les fonctionnalités de sport etc Vous allez vraiment être du semblable Vous allez avoir du coup Moins de smart côté Falcon, un poil plus de sport, mais euh, globalement, après le système d'exploitation des deux, c'est la même chose. La navigation, c'est pratiquement la même chose, donc vous ne serez pas perdu. Donc, on est vraiment sur une version, plutôt montre-cardio GPS plus résistance d'une GTR4. Alors, laquelle choisir Laquelle choisir entre les deux C'est une question vraiment très importante. Ça va dépendre, on va dire, euh, de, euh, bah, de ce que vous recherchez. Si vous cherchez une montre-cardio GPS entre les deux, euh, bah, c'est sûr que c'est que la Falcon qui peut le faire qui est vraiment une montre cardio GPS résistante etc. Mais est-ce que en voulant une montre cardio GPS je prendrais la Falcon Je ne pense pas. Je m'orientais vraiment vers d'autres marques comme Garmin, comme Suunto. même si on a moins ce système d'exploitation, euh, on va dire comme on peut avoir sur la GTR4 système d'exploitation z qui est un petit peu montre connectée de tous les jours. Je préfère m'orienter euh, vraiment sur lorsque je veux une montre cardio GPS sur quelque chose qui est euh, au même prix et qui est beaucoup plus poussé côté sport car sur cette falcon si on veut l'appeler vraiment montre cardio gps il manque pas mal d'informations, il manque pas mal euh, de fonctionnalités sportives lorsqu'on voit ce qu'on peut faire sur une Suunto, sur une Garmin, sur une Polar on est encore loin de ça on a le système d'exploitation sympa pour la vie de tous les jours mais on est quand même sur une grosse montre est-ce que dans la vie de tous les jours vous voulez la garder au poignet pourquoi pas, mais c'est dommage, elle est assez chère, mais bref, entre les deux si moi je devais choisir entre mettre 200 euros dans une GTR4 et euh, mettre euh, 550 euros dans une Falcon avec euh, ce que je fais moi, mon amateurisme côté sport, je prendrais directement la GTR4 moi, ce que j'aime bien, c'est juste le suivi d'itinéraire euh, que je recherche pour faire du sport. Euh, je cherche pas que d'avoir une montre qui est à 20 ATM ou etc. etc Le, le positionnement satellite, euh, la précision GPS des deux, je les trouve très corrects. C'est sûr que celle-là... Sur le papier elle est mieux mais pour ce que je vais faire Moi je vais pas m'isoler tout seul en montagne J'irai directement sur la GTR 4 En gros c'est simple entre les deux je vous conseille Plus la GTR 4 si vous en cherchez Vous êtes vraiment à la recherche d'une montre Cardio GPS je vous propose D'aller voir mes autres vidéos que j'ai fait sur certaines Garmin ou sur certaines Sunto Ou du coup d'attendre pourquoi pas un comparatif Entre cette montre et Une autre montre qui est dite cardio GPS voilà les amis pour ce petit Comparatif j'espère que vous l'avez apprécié En attendant la prochaine vidéo vivez à fond vivez à texte si vous avez des questions en commentaire ou surtout euh, c'est plus facile de répondre directement sur le discord le lien est en description merci et à bientôt sur ma chaîne